La carte scolaire de l'enseignement technique et professionnel du département d'Union et s'est enrichie en 2014 par l'avènement du CAPAM, qui est un centre de formation agricole situé au village Zamakoué, à 7 km environ de la ville de Mbalmayou. Sa vocation est de promouvoir une nouvelle génération d'entrepreneurs ruraux capables de relever le défi de l'agriculture de seconde génération prônée par les pouvoirs publics du Cameroun. Pour ce faire, le CAPAM assure une formation intégrale par alternance des jeunes des milieux urbains et ruraux. Les cours délivrés sont axés sur l'enseignement général, les cours théoriques et pratiques en production végétale et animale, comme la tomate, le piment, le maïs, le haricot, le bananier plantain, le cacao, l'élevage du poulet, du porc, la pisciculture et bien d'autres. Nous encadrons actuellement une cinquantaine d'apprenants de la quatrième promotion. Au Kapam. Certains apprenants émergent du lot de par leur dynamisme et c'est pour mettre en évidence ces parcours atypiques que nous allons à la rencontre d'une jeune apprenante de troisième année. Mademoiselle, pouvez-vous vous présenter Je m'appelle Bofolo Bongono-Espérance. Je suis âgée de 28 ans. Je suis d'origine veleuse de au Paraguay. Ce que je fais en agriculture, je le dois à ma famille qui me soutient. Je le dois aussi au CAPAM où je suis ma formation. Je cultive le plantain associé au macabo. Actuellement, j'ai deux exploitations au village Fakele dans l'arrondissement de Mbalmayo, région du centre Cameroun. L'une est en production depuis juillet 2017. L'autre, une parcelle d'un hectare et demi est en cours de création. Ma famille m'assiste dans tous les travaux. Les revenus que je tire des activités agricoles me permettre de subvenir à mes besoins, de payer ma formation et d'envisager d'autres projets. J'assiste aussi ma famille sur certaines charges. Mon vœu le plus cher est d'agrandir mes exploitations afin que je puisse gagner plus et devenir une véritable entrepreneur agricole. Le Follabongona Espérance est un modèle, un label à promouvoir. Le CAPAM et ADD sont fiers d'elle et invitent ses camarades, les jeunes des autres centres et ceux vivants dans les communautés à suivre son exemple. Chers jeunes, l'agriculture est un métier qui nourrit le producteur. Que vous soyez diplômé, désœuvré ou chômé, Venez vous inscrire au CAPAM et nous ferons de vous des citoyens responsables, épanouis et actifs pour le développement de vos familles et de vos communautés.